un sujet qui va entraîner un deuxième sujet dans la même Mishnah. On commence par traduire la situation à Yévama. La Yévama, celle qui attend qu'on lui fasse le Yiboum, elle ne pourra faire ni le ni le jusqu'à ce qu'elle patiente depuis le décès de son mari trois mois entiers. En fait, on a Reuven qui est décédé sans enfant. Donc, il y a, la, y a la maintenant, elle doit entourer ce mari avec Shimon ou au pire lui faire la khalitza. On lui dit Tu sais quoi Trois mois, vous restez pour le moment en stand-by. Ni khalitza ni hiboum. Pourquoi trois mois Trois mois, c'est le temps requis pour pouvoir s'assurer qu'une femme n'est pas enceinte, d'accord Des fois, ça peut, être, ça peut prendre jusqu'à trois mois pour qu'on... Shalosh Chondashrim, la karata Ubar, ça s'appelle, pour qu'on reconnaisse, qu'on voit qu'elle qu est enceinte. Imaginez que la veille du décès, ils ont eu un rapport et qu'elle est, est tombée enceinte. Et personne ne le sait. Vous imaginez la catastrophe, tout d'abord, si elle va faire le hiboum, e Elle va passer sentir un mois et demi, elle va se dire ouais. Et après, elle va faire le hiboum. E après deux semaines, elle a le ventre qui commence à grossir. C'est le fils de qui maintenant Le fils du premier frère, le fils du deuxième frère. Le... On ne sait pas à qui il appartient. Il n'est pas mamzer, il n'a aucun problème, parce que de deux choses l'une, soit c'est le premier frère. Donc, c'était une erreur d'aller avec elle. C'était maman, il y a un sourd très grave d'inceste, parce que la femme de son frère, même après décès, elle lui est formellement interdite, si ce n'est pas parce qu'elle est mis à deux hiboum. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il a fait. Mais le, le, le petit, il est cachère, mais on ne sait pas c'est qui son père. Or, c'est important de savoir, euh, de savoir qui est le, le père. C'est un pasouk, on est dit ça de, dans la Gemara. On rapporte un pasouk sur l'importance. L'yot le le C'est important de savoir qui est son père, tout simplement. D'accord Pour plein de halachot, c'est pour nécessiter d'avoir des mishpachot ami yuchasot. De ce fait, pour ne pas arriver à une situation pareille, on fera pas le. Pour ne pas faire le hiboum, on patiente trois mois pour faire le hiboum. Et autant que je te dis de patienter pour, pour faire le hiboum pendant trois mois je te décide de patienter pour faire la khalitsa pendant trois mois, parce que ça va de soi, ça va de perdre Si c'est pas le moment de faire le hiboum, c'est pas non plus le moment de faire la khalitsa. Pire que ça, il y en a eu dans la grande qui pense, comme ça s'est retenu la khalitsa, que s'il si fait la khalitsa pendant qu'elle était en vrai elle était enceinte, et qu'après même le, même le petit, il va, il va mourir même, et bien ça va, il va s'avérer que la khalitsa n'était pas une bonne khalitsa. D'accord Donc en fait, la yevama, depuis le moment où son mari décède, elle doit patienter trois mois. J'ai malheureusement entendu qu'il y a une histoire début de semaine, de quelqu'un que je connaissais, qui aussi décédé sans enfants. Ouais, donc elle a, il a laissé maintenant, il a 58 ans, le pauvre. Et maintenant, sa femme, elle va devoir attendre pendant trois mois pour qu'il y ait un frère qui lui, fasse, qui lui fasse la Khalidza ou le Iboum. D'accord Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, en fait, puisqu'on a déjà parlé sur la nécessité de différencier les enfants, savoir à qui ils appartiennent. Alors la Mishnah me dit, « Vechen kolch arnachim, ar idem aussi pour toutes les femmes. » L'oït arsou veloïna so'al ni elles se fianceront, ni elles vont se marier à Tchéyoulen, jusqu'à ce qu'elles aient trois mois depuis le moment où leur mari ou préposé à être euh, est, euh, est décédé ou divorcé. Soit, La l'Amical vient me dire en fait de manière très générale, c'est fréquent aujourd'hui aussi, une femme qui divorce ou une femme qui son mari est décède, interdiction formelle de se marier pendant trois mois de peur que le premier, il a laissé un enfant dans le ventre. C'est des situations qui arrivent. On a déjà entendu des cas de divorce, par exemple, où finalement, trois semaines après le divorce, elle a le ventre qui grossit, c'était un, un rapport qu'ils avaient eu avant de divorcer. Et puis, donc, d'accord Donc la mission, elle enseigne, tu laisses chaque si une femme elle le se après son divorce ou après que son mari décède, elle doit passer d'être trois mois. Maintenant, j'ai vu une petite introduction d'abord pour bien lire la suite facilement. Vous savez qu'aujourd'hui, on en fait, les fiançailles après le mariage, dans les fiançailles, ça nous engage en, à presque rien. Même chez les ashkénazes, chez qui c'est les fiançailles Dans les chivots, les spécialement, je ne sais pas si dans le monde moderne, les encore en vigueur. En mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'engagement, mais c'est encore des engagements qui n'engagent en rien. concrètement, pas tellement. Mais à l'époque, lorsqu'on faisait les fiançailles, le mari donnait la tabate, il faisait des kidushin. Il achetait la femme. Mais la femme, c'était pas encore sa femme. c'était pas encore sa femme pour vivre avec elle. Elle n'avait pas fait les nissuin, elle n'avait pas encore fait la khoupa on donnait les Kiddushin, et pendant après, chacun rentrait chez soi, vivre et dormir, la femme elle avait un statut spécial, elle était acquise comme une femme, mais il ils n'avaient pas, il pas encore, même ils n'avaient même pas encore le droit d'aller ensemble. Ils n'avaient pas fait les shabbat brachot. il faut nécessairement faire les shabbat brachot pour pouvoir commencer à, à, pour pouvoir vivre ensemble. Et pire que ça, il peut pas, si c'est un Kohen et qu'elle décède, il pourra pas, ne il, il pourra pas s'impurifier pour elle. Pour le moment il ne touche pas la il n'est pas engagé à la nourrir, ni rien. Il a juste acheté une femme sans qu'il qu qu la fasse entrer chez lui pour la pour vivre. Ça, ça s'appelle les Kiddushin, et après, la deuxième partie qu'on est avec elle, ça s'appelle les Nisuin. Donc, il s'avère qu'après, les Kiddushin, normalement, ils n'ont pas eu de rapport entre eux. Après, les Nisuin, bien évidemment, il y a eu un rapport entre eux. Ça, c'est une première donnée très importante sur laquelle ça va jouer beaucoup. À part ça, il faut savoir aussi qu'il y avait en Yehuda en Judée, il y avait Yehuda et Galil, et vers Yerden, il y avait trois, trois secteurs dans trois régions en Israël, dans la région de Yehuda, ils avaient l'usage que malgré tout, au moment où ils faisaient les Kidushin, ils disaient aussi les Shéva et ils laissaient le Khatan Kala hein, s'isoler un petit peu, pas pour, ils ne vivaient pas ensemble, mais pour s'isoler, pour un petit peu euh, être moins timides ensemble, donc ils avaient le droit d'isoler. s'isoler, ils se faisaient probablement des câlins, et des fois ça pouvait même aller pire, en plus, c'est pas sourd, puisqu'ils avaient fait les Brachot, et ça c'était leur, leur usage en Yehuda de s'isoler ensemble, chez, chez Gazba, pour qu'ils se sentent plus, plus familier. Vous imaginez, vous prenez deux conseils complètement, en général, ils vont se marier et, et ils se retrouvent le premier soir de passer à l'acte alors qu'ils n'ont ils jamais, ils, ils jamais vu une fille, même tellement qu'ils vivent dans la doucha Donc, pour pour ne pas arriver à des situations pareilles, ils avaient l'usage le qu'après les fiançailles, on les laissait s'isoler un petit peu, se familiariser un petit peu, une fois, deux fois, trois fois, et comme ça après arrivait le moment d'Enesswin où ils se sentaient beaucoup plus euh, complices et euh, capable de, de, de passer plus à l'acte. Tel était l'usage, et donc il s'avère aussi que parfois, ça pouvait arriver que pendant ces moments où ils s'isolaient ensemble, ils pouvaient peut-être y avoir passé à l'acte. D'accord, on a toutes les données maintenant pour commencer à expliquer la Mishnah. Je vous explique d'abord tout à l'oral. Notre problème maintenant est de savoir, on a dit qu'une femme qui se retrouve divorcée ou veuve, elle doit patienter pendant trois mois, de peur que le premier mari il la laisse enceinte. On va prendre en fait deux avis et demi dans la Mishnah. Un premier avis qui va me dire, je ne fais aucune distinction dans toutes les situations, même si elle était juste fiancée, même pas mariée, donc elle a donné les Kidushin, mais pas, elle n'a pas eu les nisu-in. il faudra aussi les séparer et le, le, le, lui dire d'attendre trois mois, même si on sait qu'elle était vierge, ils ne se sont jamais isolés. C'est le fils de l'Admour avec la fille de l'Admour, ils ont donné les Kidushin, après ils sont chacun rentré chez soi. Finalement, le fils de l'amour, l'Admour, il est parti, elle ne doit pas s'enterrer pendant trois mois. On ne fait aucune distinction de peur qu'on va s'embrouiller. Et pire que ça, même si, lorsqu'après le vouloir se marier, on ne parle pas de se marier, de s'isoler, on parle juste de redonner les kidushin, faire un, un, le, le donner la bague, mais sans... Même ça, on te interdit. Ça, c'est le premier avis qui est très strict. Même si, finalement, si vous faites attention, c'est une khumra très violente. Parce qu'en réalité, elle ne s'est pas isolée avec le premier mari, et il n'est pas question de s'isoler avec le deuxième mari. Quel est le problème de donner des kidouchines Malgré tout, le premier avis, va me dire, je m'en moque. On interdit tout, de peur qu'après, il va y avoir des takalotes, des... des, des, tacalotes, des on va, d'accord, des situations floues et on va, on va, pas savoir on va pas savoir qui est le père. Donc du coup, on, on, on supprime tout. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Le deuxième avis de la Mishnah, il va me dire, non, en deux minutes, il n'y a aucune raison d'être tellement strict. S'ils si ne se sont pas isolés, il n'y a pas d'enfant. Donc, si, alors du coup, il va me dire comme ça, le, le, le deuxième avis, il va me dire, s'il si est question d'avoir des enfants, alors il va me dire comme ça, si toutefois, elle était juste fiancée, elle aura le droit même de se marier pendant les trois mois. Si elle était mariée, elle aura le droit de se fiancer pendant les trois mois. Mais pas de se marier et marier. Ouais, quand je dis... Si elle, a fait, si elle, avait, elle, avait, elle avait fait des nisuin elle aura le droit d'être mit aréset, de faire les Hirousin, de se fiancer. Si elle était fiancée, elle aura, elle aura le droit de se marier. Si elle était mariée, elle avait fait des nissouines, elle aura pas le droit de faire des nisuin. Ça, c'est la vie qui va interdire. Euh, ouais, plus ou moins, ça va être la vie de Rabbi Udai et Rabbi aussi avec quelques petites nuances. On va maintenant avancer dans la Mishnah, puis quand on arrivera chez eux, on, on expliquera un peu mieux... La différence entre Rabbi Yuda et Rabi aussi. Donc sur ça, je reprends la Mishnah. Vehenkol shara l'nechine. Idem aussi pour toutes les autres femmes. Lo itar soi elles ne s'offriront pas. Velo inasoi elles ne se marieront pas. Atshivulai Shlocha, chodashine. Jusqu'à qu'il y ait trois mois de distinction pour savoir qui est le fils de qui. Et betulot <messant> qu'il s'agisse de filles vierges. Et chad beulot <messant> qu'il s'agisse de filles qui ont eu déjà un rapport avec leur mari. Et chad gunchot et chad aussi de qu'il s'agisse aussi de femmes qui ont été divorcées ou qui ont été veuves qui sont devenues veuves parce que leur mari est décédé. Et khadnesuot, ve qu'il s'agisse aussi de femmes qui ont été divorcées ou devenues veuves, depuis les nisouïn ou depuis les irussin, depuis le moment où elles étaient mariées, avec le ihud, ou même depuis le moment où elles ont fait fiancé aussi, on interdit tout. Trois mois de pause. Rabbi ou Daomé, Rabbi, vous allez dire, non, il n'y a pas de raison d'être tellement strict. Anesouot, Itansu, celles qui étaient mariées, qui vivaient déjà avec leur mari, elles ont le droit de se fiancer. Engageant rien, ils vont pas s'isoler. Véaroussot et celles qui étaient juste fiancées, Inaso, elles ont même le droit de se marier pendant les trois mois. Celles qui étaient marielles pourront pas se marier, mais celles qui étaient fiancées elles pourront se marier, celles qui étaient marielles pourront se lancer. À une seule exception, Khoutzmina Roussot chez À une seule exception, c'est les filles fiancées de, qui vivaient dans la région de Yehuda. Pourquoi Mipené chez Libo Gazba parce qu'ils avaient plus de familiarité, c'est-à-dire, qu'on les, comme on a expliqué, qu'on les isolait pour qu'ils se familiarise un petit peu plus, il avait lieu de craindre que peut-être même si elle était juste fiancée, en réalité, peut-être qu'elle allait déjà tomber enceinte, ok Ça, c'est la vie de Rabbi Huda. Maintenant, sur ça, vient Rabbi Yossi, il va, nous poser une petite, il va nous rajouter une toute petite précision. précision. D'abord, j'ai après traduit. traduis. Rabbi Yossi, Omer, Kol, Anishim, Rabbi Yossi, m'enseigne, toutes les femmes pourront se fiancer. Khouts, Mina, Almana, mais à une seule exception, c'est la veuve. Il penait à Iboul pour une toute autre raison. À cause de la aveuloute du deuil, elle doit. Euh, J'ai un petit problème. Ouais, ça dure. Ça On a la Michèle. La Michla, elle m'a enseigné en fait. Tu sais, il n'y a aucun problème. Si toutes les femmes elles ont le droit de se fiancer, même si elle a, elle a vécu avec son mari, elle a le droit de se fiancer. Mais malgré tout, la almana, la veuve, elle devra patienter 30 jours pour se fiancer, étant donné que pour le moment elle est 30, euh, 30 jours du, du deuil de son mari. Et elle n'a pas, pas le droit de se réjouir durant ces 30 jours. D'accord Donc, du coup, c'est le seul petit ajout de Rabbi aussi qui est venu m'enseigner que là, la Almana, elle doit attendre nécessairement 30 jours pour pouvoir commencer même à se fiancer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atsla khakolto.